Bonjour, je suis Régis Samon, chef d'entreprise, coach et formateur marketing, spécialiste des PME en difficulté de vente. Nous sommes dans la section développement personnel de mon blog, dans lequel j'ai l'habitude de partager avec vous les lois divines pour prospérer, sans compromettre, comme vous le savez, votre identité de croyant. Pourtant, je le répète, je ne suis pas du tout riche. Le thème d'aujourd'hui que je veux partager avec vous est une forme de peur à propos de l'argent mais une peur qui contribue à intensifier vos difficultés. Je fais cette vidéo parce que vous avez peut-être vécu des expériences malheureuses en affaires et vous ne voulez plus investir votre argent dans quoi que ce soit. C'est normal. Vous avez peur encore de perdre votre argent. Si, si ça vous est déjà arrivé, regardez cette vidéo car sans le savoir, vous commettez une grave erreur. Une erreur qui vous rendra finalement pauvre et esclave. Découvrons ensemble pourquoi. Je vais vous conter l'histoire d'un groupe de personnes dans la Bible qui a cessé d'investir leur argent par peur de le perdre. Cette histoire se passe environ mille ans avant Jésus-Christ. Je vais la raconter au lieu de vous la lire pour, permettre à, pour mettre à l'aise les croyants qui ne sont pas chrétiens. Sinon, pour ceux qui sont chrétiens, prenez votre Bible, le livre de la Genèse, chapitre chapitre 47, les versets 13 à 26. L'histoire se passe au temps de Joseph, ce fils de Jacob qui est devenu premier ministre en Égypte par la main puissante de Dieu. À cette époque, il n'y avait plus de nourriture dans tout le pays parce qu'il y avait la famine. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan ne savaient plus quoi faire devant cette famine. Joseph, qui lui avait été prévenu par Dieu lui-même que cette famille allait durer sept ans, avait conseillé à Pharaon de faire des réserves. Encore une fois, pour ceux qui me suivent, vous connaissez déjà l'exception de l'épargne et la condition. Je ne reviens plus donc sur cet aspect des choses. La famine se faisait dure donc. Et le peuple qui avait faim se précipita vers Pharaon et vers Joseph pour acheter de quoi manger. Joseph leur vendit le grain de blé contre bien sûr de l'argent. Ainsi, Joseph ramassa tout l'argent qui se trouvait au pays d'Égypte et de Canaan en leur vendant du grain et il draina tout cet argent dans le palais du... du, du Pharaon. La Bible dit même que, je cite, l'argent disparu des pays d'Égypte et de Canaan pour montrer à quel point le peuple n'avait plus d'argent, ni épargne pour acheter de quoi à manger. Donc affamés sans argent, tous les Égyptiens viennent trouver Joseph et lui disent, donne-nous de quoi à manger. Pourquoi devons-nous mourir devant toi faute d'argent? Jésus leur dit alors, Joseph leur dit alors, donnez-moi alors votre troupeau si l'argent vous manque. C'est au prix de vos troupeaux que je vais vous livrer de quoi manger. Donc ils amenaient donc le troupeaux à Joseph, qui leur livrait de quoi manger en échange des chevaux, des troupeaux, des petits et gros bétails, des ânes. La Bible dit, au prix de tous leurs troupeaux, Joseph leur assura de quoi manger cette année-là. Donc une année passait, et comme la famine durait, le peuple se retrouve encore une fois sans nourriture. Ils viennent trouver Joseph l'année suivante, et ils disent, nous ne cacherons pas, mon Seigneur, que l'argent a disparu et que les troupeaux des bestiaux à pied appartiennent à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et notre sol. Pourquoi devions-nous mourir sous tes yeux? Notre sol n'est rien sans nous. Achète-nous, nous et notre sol, comme de la nourriture. Nous et notre sol, nous serons au service du, du Pharaon. Donne-nous la semence. Nous et nous vivons et nous ne mourrons pas. Le sol ne sera pas désolé. La Bible dit que Joseph accepta et achetant, et achetant au profit du Pharaon toutes les terres d'Égypte, Car chaque Égyptien a dû vendre son champ, bien sûr pour pouvoir survivre. Sauf les prêtres à cause d'un décret du Pharaon qui interdisait d'acheter les terres des prêtres. Ainsi, tout le pays appartient au Pharaon. Les prêtres, eux, ils se nourrissaient des, des rations que leur donnait le Pharaon et c'est comme ça qu'ils ont pu préserver leurs terres. Maintenant, suivez ce qui va se passer. Maintenant que le peuple a appauvri et a tout vendu, y compris eux-mêmes, agents, bestiaux et leurs terres, voilà ce que Joseph va leur dire. Et là, je cite. Aujourd'hui, donc, je vous ai acquis au profit du pharaon. Vous et votre terre, vous aurez de la semence, écoutez bien, et vous pourrez ensemencer la terre. Sur les records, vous donnerez un cinquième au pharaon et vous aurez les quatre autres pour ensemencer, pour ensemencer les champs d'abord et pour vous nourrir ainsi que ceux qui vivent chez vous et vos enfants. C'est maintenant le peuple répond. Tu nous as sauvé la vie, ô oh Joseph. Puissons-nous trouver grâce aux yeux de, mon, de notre Seigneur et être les esclaves du Pharaon. Fin de l'histoire. Voilà donc l'histoire. Si vous avez bien suivi, il y a une question qui vient instantanément à l'esprit. C'est laquelle Si le peuple savait que Joseph avait de la semence, pourquoi diant ils n'ont pas acheté de semences pour s'aimer leur champ pendant la famine. Et puis, ils ont attendu d'épuiser tout l'argent, de vendre leur bétail et enfin leur terre. La réponse est simple. Ils ont eu peur de ne rien récolter s'ils s'aimaient. Ils ont eu peur de perdre leur argent en s'aimant pendant la famine. Il y a trois grandes leçons financières à tirer de cette histoire et deux notions à clarifier. Je commence par les leçons. La première leçon, c'est que la peur de perdre votre argent vous pousse à être focalisé sur la sécurité de vos biens, au lieu de l'investissement, c'est-à-dire d'ensemencer. Parce qu'il faut savoir que dans tout investissement, il y a le risque d'échec. Je ne vais pas vous blaguer, il y a un risque de perdre vos biens, mais il n'y a aucune raison de stopper l'ensemencement. Et là, je viens à la deuxième leçon à tirer de cette histoire. La deuxième leçon à tirer de cette histoire, c'est en stoppant tout investissement, c'est-à-dire en semencé, vous accélérez votre appauvissement. En fait, vous stoppez l'action de Dieu pour faire croître vos biens. Ce que vous devez savoir, c'est que votre rôle, c'est de semer et d'arroser. Mais c'est le rôle de Dieu de créer la semence et de faire croître pour produire le fruit. C'est Dieu qui fait multiplier c'est Dieu qui fait pousser pendant que vous dormez la nuit. Donc, il faut apprendre à connaître votre rôle dans la création. Je repose ça aux croyants. Il faut apprendre à connaître votre rôle dans la création et celui de Dieu. Pour que Dieu vous aide. Ce n'est pas tout qui s'obtient en fléchissant les, les genoux pour parler comme les Ivoiriens. Prenons un, un exemple très simple. Disons que vous voulez obtenir un enfant. Vous êtes avec votre femme. Dieu lui il a fait sa part, il a créé et puis il vous a donné des spermatozoïdes en tant qu'homme. Il donne aussi à votre femme un ovule et puis des ovaires. Ce que vous faites en arrêtant d'ensemencer, c'est que vous arrêtez d'avoir des rapports sexuels avec votre femme. Et puis vous vous plaignez que vous n'avez pas d'enfant. En fait, c'est ce qui se passe. Mais attendez, Dieu a fait son travail en vous donnant la semence. Vous avez une semence système gratuit. Excusez-moi pour le thème. Mais vous aussi, faites-le en ensemençant votre femme. Ce n'est pas Dieu qui va descendre pour venir faire ça pour vous. C'est comme si tout le monde voulait avoir un enfant comme la Vierge Marie. Ça, c'est une, une exception. Faites donc votre part en ensemençant et Dieu, lui, il fait déjà pour lui. Parce qu'en stoppant vos investissements, votre ensemencement, vous faites quelque chose de beaucoup plus grave aux yeux de Dieu. Et là, c'est la troisième et dernière leçon que je vais tirer de cette, de cette histoire. La troisième leçon de cette histoire, c'est qu'en stoppant votre investissement, en manifestant votre peur de perdre votre argent, votre maigre argent que vous avez, vous déniez à Dieu son rôle de responsable de tout résultat de tout investissement. Puis, vous attribuez vous-même les résultats de vos précédents investissements. C'est parce qu'en fait, vous attribuez la puissance du résultat que vous arrêtez de s'aimer. Surtout quand il y a la famine. Vous vous dites, comme ça ne va pas pousser, je vais arrêter de jouer mon rôle dans ce ci mais ne vous mentez pas à vous-même, du genre, je vais bien, mais je ne sais pas où je vais investir. En réalité, vous savez très bien où investir. Du moins, vous avez déjà une idée, sinon même plusieurs idées. Mais votre problème, c'est la peur. Mais qui vous a dit que ça ne marchera pas si vous investissez Vous regardez les autres, vous regardez la famine autour de vous. Et puis, donc quand c'est comme ça, vous préférez vous protéger je vais vous dire quelque chose. La peur, ça vient du fait que vous pensez que c'est vous qui contrôlez vos résultats. Mettez-vous cela une bonne fois dans la tête. Le résultat appartient seul à Dieu. Comme le dit 1 Corinthiens Corinthien verset 3, chapitre 3, verset 6, Paul a planté dans la terre, Apollos a osé, mais c'est Dieu seul qui fait croître. Ce n'est pas Vous, vous. Et moi, nous agissons. Mais c'est Dieu qui donne le, ré le résultats. Arrêtez d'avoir peur. La peur est démoniaque. C'est le démon qui gouverne par la peur. Dieu lui gouverne par l'amour. Comme le père Cadio Mesme de, de Sainte-Cécile qui disait dans une de ses homélies La peur mange la foi. Sans foi, vous ne pourrez rien accomplir. » Voilà donc les leçons que je, voudrais, je voulais tirer de cette histoire. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour arrêter votre cycle d'appauvissement et pour ne plus avoir peur de perdre votre argent. Pour cela, j'ai besoin d'éclaircir deux notions. La notion de famille et la notion d'ensemencer ou de semer. Ça sera tout à l'heure dans la prochaine vidéo. J'ai gardé le même titre. Donc, euh, j'ai gardé le même titre et j'ai ajouté, ajouté partie 2. C'est tout. OK. Nous sommes de retour dans la deuxième partie de notre thème du jour. Nous avons vu précédemment que la peur de perdre votre argent vous amenait à arrêter vos investissements. Et arrêter vos investissements vous rendra finalement pauvre et esclave. Et j'avais illustré ma thèse en vous racontant cette histoire du peuple égyptien qui a stoppé tout investissement pendant la famine et qui finalement s'est retrouvé pauvre et esclave du Pharaon après avoir tout vendu. La référence biblique c'était Genèse chapitre 47, les versets 13 à 26. Dans cette deuxième partie de, de cette vidéo, je vais donc vous expliquer c'est quoi la famine et surtout... Qu'est-ce que c'est que ce On commence d'abord par la famine. La famine, c'est quoi Littéralement, littéralement, la famine, c'est une situation générale de, de manque de nourriture, dans une zone géographique donnée, où rien ne pousse. Mais spirituellement, symboliquement, c'est une situation financière défavorable, où rien ne marche, où les affaires ne marchent pas, où les promotions dans, dans votre travail sont bloquées pour presque tout le monde. C'est donc un contexte d'échec généralisé. À titre personnel, on peut dire que la famine pour vous, c'est quand rien n'est marche pour vous matériellement. Au travail, si vous êtes salarié, vous n'avez pas de promotion ni augmentation de salaire pendant des années. C'est ça la famine pour vous. Si vous êtes dans les affaires, si vous êtes chef d'entreprise, vos ventes, si vos ventes ne décollent pas, si vos affaires ne tournent pas, pour vous, c'est ça qu'est la famine. C'est très important de savoir ça parce que, justement, c'est dans ce contexte défavorable. Que Dieu vous demande dans ce mois ci De continuer à jouer votre rôle. Et Jésus le Christ, lui-même, nous donne la même leçon avec l'histoire du, du, du figuier qui l a maudit. Parce que celui-ci ne portait pas de fruits. En fait, la Bible dit que ce n'était pas la saison des figues. Pour ceux qui connaissent l'histoire, je répète, ce n'était pas la saison des, des, des, des, des fruits. Autrement dit, ce n'est pas une période favorable pour porter du fruit. Mais Jésus a tout de même maudit le figuier et il a déchessé le figuier. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez retrouver le passage dans Marc, le chapitre 11, les versets 12 à 14 et puis les versets 20 à 23. Mais quand Jésus a maudit le figuier qui ne portait pas de fruits en saison, les apôtres ont trouvé ça injuste et ils ont posé la question à Jésus. Voilà la réponse de Jésus et je cite, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Ayez foi en Dieu. Voyez-vous, Jésus lit l'acte de cette table, un manque de foi en Dieu le Créateur. Mais la foi en quoi? La foi que c'est Dieu qui donne le résultat, c'est Dieu qui donne le fruit. Vous, vous faites votre travail, que ce soit le temps de la famine, de la sécheresse ou non, le résultat ne vous appartient pas du tout. Dieu seul a le contrôle sur toute, la, toute sa création. La famine, c'est un déséquilibre. C'est un déséquilibre qui vient du fait que une créature, mais plusieurs créatures ne jouent pas leur rôle. Mais laissez Dieu les juger, comme il a fait pour ce figuier. Ne vous laissez pas impressionner par cet épisode, parce que c'est un arbre. Toute la création sera un jugement, ça je tiens à vous le dire, sur les transgressions des lois, des lois divines. Qu il faut savoir que depuis que le péché est entré dans le monde, tout est désorganisé, tout est dans le chaos. Ce ne sont pas toutes les créatures qui respectent la volonté du Père. Ah oui, ça il faut le savoir. Il y a des plantes qui ne jouent pas leur rôle. Il y a des plantes qui doivent soigner l'homme mais qui aujourd'hui ne, ne donnent plus leur pouvoir de guérison. Il y a des animaux qui tuent et qui mangent les hommes, alors que Dieu le l'a formellement interdit. Ça, on peut lire ça dans Genèse 9, hein, le verset 5. Donc, désormais, que la famille ne vous fasse plus peur. Continuez d'ensemencer. Mais maintenant, ensemencer, c'est quoi Selon le dictionnaire Lausse, en ensemencer, c'est répandre la semence sur la terre en vue de la cultiver. Et cultiver, en fait, c'est travailler une terre pour la rendre plus fertile, pour améliorer ses productions. Donc concrètement, dans votre vie, c'est quoi en ces Cela dépend en fait de votre situation professionnelle. Si vous êtes salarié, vous devez travailler en priorité pour votre patron. Vous êtes dans la situation de Joseph, c'est-à-dire le premier ministre de Pharaon. Sauf si vous faites une affaire en dehors, je dis bien en dehors de vos heures de travail, comme Jacob et son patron là-bas. Là, ça, je ne vais pas développer ça une autre fois. Sinon, à part cette exception, un salarié doit travailler uniquement pour son tra... parti. Son... Donc, ensemencer pour vous, c'est... Bon, là, je sais que beaucoup vont crier au scandale, mais c'est la vérité. Ensemencer pour vous, c'est prendre la partie de votre argent prévu pour semer. Votre semence, on a déjà parlé de ça dans, la... dans une des précédentes vidéos. Pour investir dans des outils, dans des connaissances, pour améliorer la production de l'entreprise et de votre patron. Je répète, ensemencer pour un salarié, c'est prendre la partie de votre argent qui est prévue pour semer, c'est-à-dire la semence, pour investir dans des outils, dans des connaissances pour améliorer la production de l'entreprise de votre patron. Que vous ayez une promotion ou non, que votre patron reconnaisse votre travail ou non, les résultats ne dépendent pas de vous. Ça dépend de Dieu. vous savez, Bizarrement, la plupart des salariés qui ont des difficultés financières sont ceux aussi qui n'ont pas les promotions qu'ils souhaitent. Dites-moi, dites combien de salariés paient des formations de leur propre poche ou des outils de travail pour améliorer la production de l'entreprise Dites-moi, combien Est-ce que vous faites ça pour votre patron Si vous avez fait ça, vous-même remarquez les promotions qui sont non qui sont suivies. Vous avez des entreprises, surtout en Afrique, où par exemple il n'y a plus de rame de papier pour assurer le service clientèle. Qu'est-ce que vous faites en général Vous attendez Vous attendez que l'entreprise paye d'abord avant de bouger le petit doigt. Même si le client qui est devant vous là, il doit attendre une semaine et que cela doit lui gâcher toute la vie, toute la journée, vous vous dites, comme ce n'est pas l'entreprise, je ne fais rien. Surtout dans les entreprises publiques. Désormais, ne faites plus ça. Prenez une partie de votre semence prévue pour ensemencer, pour améliorer la vie de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. En semencer, ce n'est pas prendre votre épargne de salariés pour investir dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas mauvais. Mais si vous voulez créer votre entreprise, créez votre entreprise. Mais gérez votre business hors des heures de travail. Hors des heures de travail. Ou si vous ne pouvez pas, vous démissionnez. C'est tout. Un autre exemple. Disons par exemple que vous ne comprenez pas l'anglais. Vous voyez qu'il y a de plus en plus de partenaires anglophones qui veulent travailler avec votre patron. Mais comme lui aussi, il ne parle pas en gré, ça fait qu'il loupe beaucoup de contrats. Si vous êtes son assistant dans cette entreprise-là, vous devez prendre une partie de votre argent, celle qui est prévue pour ces là, pour payer des coûts d'engrais de votre propre poche et aider votre patron et l'entreprise à gagner plus de contrats. C'est ça en ce mois ci Ne dites pas non, comme l'entreprise n'a pas payé de formation pour moi, donc moi aussi je reste là. Vous vous comportez comme les Égyptiens de cette époque-là. Vous ne pensez qu'à consommer, vous ne pensez qu'à suivre, vous arrêtez d'ensemencer. Laissez les nominations, je répète, les nominations, les promotions, ça c'est du ressort de Dieu, c'est le résultat. Encore une fois, en faisant ça, en pensant comme ça, vous attribuez le résultat des récoltes à un homme et non à Dieu. Souvenez-vous de votre premier emploi, par exemple. Souvenez-vous souvenez que vous n'avez aucun contrôle sur si le résultat de votre entretien d'embauche Souvenez-vous de vos prières, de votre angoisse Même quand c'était un proche parent qui avait introduit votre CV dans l'entreprise Souvenez-vous de votre angoisse Si vous arrêtez d'ensemencer, Dieu aussi arrête de faire pousser votre carrière Et puis d'accroître vos revenus Pour Dieu c'est simple, si vous ne semez pas, il n'y a pas de quoi faire pousser Donc en arrêtant d en vous ne, ne, vous ne pensez plus au bien de votre prochain Vous devenez égoïste Mais Regardez le peuple, le peuple égyptien de l'époque ils ont arrêté de cultiver. Ils n'ont pensé qu'à manger, à manger seulement pour survivre. Mais d'après vous, d'où va venir la nourriture si personne ne veut continuer à produire Vous voulez tous des augmentations de salaire, vous les salariés. Mais l'argent va venir d'où si l'entreprise ne s'enrichit pas. Le patron, là, il va s'enrichir comment si ses services ne s'améliorent pas. S'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup plus de clients satisfaits. Comment Dites-moi. Donc. Pour vous, les salariés, en c'est prendre votre sémence et la partie de l'argent prévu pour s'aimer pour acheter des outils, des formations, des, des, des, des, des, des, tout ce qu'il faut pour améliorer vos compétences en vue d'améliorer la production de l'entreprise de votre patron. Maintenant, pour ceux qui sont des chefs d'entreprise, c'est-à-dire euh, ouais, qui, qui, qui, qui, qui travaillent pour leur propre compte, c'est simple. En c'est investir dans l'amélioration de vos produits et de vos services, pour satisfaire les clients. C'est créer plus de produits, c'est ouvrir plus de boutiques, c'est ouvrir plus de filiales pour toucher plus de monde. C'est de faire en fait le maximum pour faire bénéficier vos produits à plus de monde. Sur ce point, je voudrais tirer mon chapeau au chef du patronat ivoirien, le doyen Diagou, le PDG du groupe NCA en Côte d'Ivoire. Dieu se sait, que ce ne sont pas toutes ces affaires qui marchent. Mais malgré cela, il continue d'investir. Il continue de, de se lancer dans des nouveaux business, de créer plus d'emplois. C'est ça qu'il faut faire quand on dit qu'on est homme d'affaires croyant. Vous devez continuer de s'aimer. Bon vent, mal vent, malgré. Et puis, c'est Dieu qui décidera du résultat de tous ces investissements-là. En conclusion, ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est ceci. D'abord, n'arrêtez plus jamais d'ensemencer de peur de perdre votre argent. Deux, si vous êtes salarié, c'est de prendre la partie de votre argent pour s'aimer. C'est-à-dire votre semence là pour investir dans des, dans des, dans des connaissances pour améliorer votre produit, la production de l'entreprise de votre patron. Donc continuez d'ensemencer et laissez Dieu décider de votre promotion. Ça, c'est si vous êtes salarié. Donc n'arrêtez pas. Sinon, Dieu n'aura pas de matière sur laquelle vous bénir et vous finirez par vous approvisionner. En stagnant professionnellement. S'il n'y a pas d'augmentation des salaires, vous finissez par vous appauvrir. Si vous faites des affaires, c'est pareil. Investissez la partie de votre argent qui est prévue pour ça, hein, pour améliorer vos produits, pour créer des nouveaux produits, pour développer votre affaire. Ça marche haut, ça marche pas haut. Continuez d'ensemencer, continuez d'investir. Je n'ai pas dit de refaire les mêmes erreurs. Si ça marche pas, il faut corriger ces erreurs pour évoluer. Il ne faut pas être aussi stupide non plus. Ce que je dis, c'est de ne pas arrêter d'ensemencer parce que les précédents investissements n'ont pas marché. Voilà. Le, le, le résultat, c'est le travail de Dieu. Chacun fait son devoir que Dieu lui a confié. Les prêtres, les pasteurs, regardez les prêtres et pasteurs, les hommes de Dieu. Est-ce qu'ils arrêtent d'évangéliser parce que les hommes, les hommes ne se confettissent pas ou bien est-ce qu'ils arrêtent d'évangéliser parce que la jeunesse, ils constatent que la jeunesse de maintenant est de plus en plus décadente et, et, et, et sans mœurs. Ils continuent de porter la parole. Ils continuent de porter la parole de Dieu. Et puis Dieu fait sa part de conversion. Voilà. Toujours avant de terminer, je dis à ceux qui m'écoutent pour la première fois que je prodigue des conseils en développement personnel depuis plusieurs mois. Et plusieurs de mes lecteurs me suivent et évoluent avec moi. Donc c'est pourquoi je ne reviens pas délibérément sur certaines notions que j'ai déjà expliquées. Dans les précédents articles ou vidéos. Donc, pour éliminer les, les éventuelles zones d'ombre, pour comprendre mieux, pour euh, appliquer mieux mes conseils de façon juste, je vous recommande de vous abonner à mon site internet en cliquant sur le lien qui se trouve en bas ou en haut, en haut ou en bas de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous remercie.